C'est un On une grosse trace de doigts à son nom de hop là C'est les Yo tout le monde, yo les riders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. J'espère que je suis focus, je ne suis pas sûr, c'est un peu galère de filmer comme d'habitude tout seul. Aujourd'hui on se retrouve, euh, je vais direction Paris. Commençons par déjà pour le commencement. Pourquoi je vais direction Paris Normalement, à partir de demain, j'ai un tournage pour une vidéo. Une vidéo pour une marque de casque. Marque de casque qui est Scorpion, mon sponsor. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai besoin d'une moto qui va en rapport avec le du casque, l'esprit du casque en quelque sorte. Donc j'ai eu la chance, grâce à un ami et grâce à un contact, de rentrer en contact avec une marque de moto qui a accepté de me passer une moto pendant deux semaines. Et grâce à cette moto, je vais pouvoir faire cette vidéo tout simplement. Donc là, direction Paris. Bien entendu, je ne vous dirai pas quelle moto c'est. Il va falloir attendre un petit peu plus longtemps dans la vidéo pour savoir de quelle moto il s'agit. Et ouais, bonne chance les mecs. Mais croyez-moi, cette moto, j'ai vraiment hâte de la tester. Je pense que ça, ça doit envoyer du lourd. Allez, je vous donne un petit indice. C'est un 1200. C'est un 1200. Ouais, c'est gros 1200. Mais on aime quand c'est gros. On aime quand c'est gros. En tout cas quest qu'il est beau de triomphe un peu trop près, je suis bloqué devant enfin, ces putains de bouchons, mais c'est vrai qu'il est beau cet arc de triomphe. Je suis arrivé, enfin arrivé, C'est à Paris, j'ai horreur de Paris. Les bouchons, la circulation, les gens qui sont pas contents. C'est stressant Paris, c'est stressant. Je vais vous montrer l'aventure du magasin. Je vais d'abord aller rentrer dans le magasin et voir les mecs me présenter et tout, parce que c'est la première fois que je viens. Et je vais vous montrer la moto qu'on va me prêter pendant ces deux petites semaines. N'oubliez pas le masque important sinon 130 euros d'amende sur Paris et ça pique le cul donc let's go on y va on va peut-être ranger la caméra pour pas se la faire chourave Regardez moi ce pochon On se retrouve sur la petite station service avec la magnifique vue et ces magnifiques éoliennes. Bon, on a un beau coucher de soleil quand même, c'est cool. Et on a surtout un bon café pour pouvoir se réveiller parce que je suis mort. Là, je viens de me taper un aller à Paris et là, je suis sur le retour de Paris. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai récupéré la moto, je l'ai récupérée enfin. Elle est plutôt cool, elle est, elle est belle. Je peux vous dire qu'elle est full black déjà. Mmh, top. Le gros souci que j'ai eu et le gros souci qui va entraîner que je n'ai pas pu filmer l'intérieur du magasin. C'est que je suis tombé en panne avec mon GH5 J'avais de la batterie Il y en restait deux barres Et d'un seul coup le GH5 s'est éteint Je suppose que la batterie est dead Et pas de chance quand même De toute façon je vous le dis d'avance J'ai jamais de chance Je vous la montre ou je ne vous la montre pas cette moto Allez je vous la montre je vous la montre okay. Cette moto, c'est une Indian 1200 FTL. Franchement, elle est plutôt classe. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Franchement, déjà, de gueule. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De gueule, Indian. Niveau finition, elle est vraiment top. Même au niveau de, des finitions à l'intérieur du feu. Regarde, vous avez même le petit logo Indian. De derrière, ça donne ça. Franchement, le cul est monstrueux. Euh, juste, j'ai un petit peu peur. Hein. Désolé, Indian. Mais je pense que ça, là. Ça, là. Cette, cette chose, là. Cette chose que vous avez là, elle va pas durer longtemps. Désolé Indiana, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, je décline toute responsabilité. La moto est très très longue, J'ai pas pu la mettre au niveau de manchement de roue avant. Désolé, c'est pas comme ça qu'on dit, mais voilà. Je vais vous la démarrer un petit coup quand même. Attendez, on va se mettre le petit contact. Hop là, déjà. Vérifiez qu'il y a un point mort. Ouais, nickel. Démarrage ça fait un bruit de plop, plop, plop, plop, plop, plop. bien sûr elle est froide hein. petit à coup d'axel on va profiter de la vue, on va finir le café juste ici, je pense essayer d'aller, de rentrer et d'aller direct sur le spot pour vous, pour l'essayer et vous dire ce que j'en pense, si j'ai le temps si j'ai pas le temps, bah je vous dis à demain sur le tournage et on va essayer de faire une vidéo bah, du... Bah, du, du, à côté du tournage quoi voilà voilà voilà voilà mais je suis tout seul les mecs tout... regardez-moi ce magnifique couche de télé c'est magnifique c'est magnifique. Magnifique. magnifique allez à bon c'est bon Julien t'es prêt ouais. t'es es bon tu sais tu mettre le focus tu sais filmer tout tu penses qu'il est bon, bon je pense qu'il est plutôt pas mal ouais, ouais. qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'on en train de faire en tout là on est en train de faire joujou avec une moto qui vient de qui vient de Paris et ouais ouais oui ouais, il a regardé la moto pour lire ce qui avait écrit <rire> non, bref j'explique Bon on est sur le premier jour du tournage J'ai déjà un souci J'avais arrivé pas à enlever l'ABS L'ABS qu'est-ce que c'est C'est le truc qui sert à rien Voilà on va dire. <rire> Avec toi il y a beaucoup de trucs qui servent à rien ah ouais, ça sert tout simplement à rien <rire> Non ça sert en fait que tu peux pas bloquer la roue arrière Et c'est un gros problème pour moi J'ai besoin de bloquer la roue arrière Ici vous avez Anto qui sera à la caméra Avec son magnifique R5 Derrière vous avez Julien qui fait coucou à la caméra Qui sera en mode FPV Et moi qui va faire le con avec la moto Tout simplement Bon je pense avoir résolu le truc hein je pense, ouais je t'ai vu déraper plutôt pas mal. Technique, technique du, du galérien, hein, bien sûr. <rire> hein. J'ai enlevé le capteur, je l'ai mis de côté comme ça, j'ai mis un rise à l'arrache, comme ceci. Et est-ce que ça fonctionne Bah. Regarde je Anto, montre-toi, montre-toi, montre, montre montre je te dis. Je pense que le, le but, c'est que tu nous le montres en fait. Je peux essayer de vous faire quelques drifts. Et après on va s'activer sur le tournage parce que tout il que va ouais. rester deux semaines. <rire> Parle euh, tu parles aussi, attendez, Anto il va parler à la caméra, c'est celui qui va faire un peu les plans Qu'est-ce que tu fais Anto Alors là on va faire un petit peu un, un, un storyboard mais beaucoup plus simple Vous savez que le storyboard on va dessiner chaque plan Là non, on va juste se faire un petit listing pour savoir où on en est dans le tournage Parce que Romain a plein de trucs en tête, a plein d'idées en tête Et il essaie de me les dire au fur et à mesure et c'est très compliqué -ce Listing Non <rire> Je te trouve trop sérieux Anto Trop sérieux <rire> Attends je largue une caisse <rire> Comme il a dit on fait un listing de ce que bah, de mes idées parce que j'ai des idées Mais quand on n'est pas derrière la caméra c'est pas forcément évident d'expliquer toutes ces idées Parce ça. que euh, quand tu filmes ça, ça m'arrive de faire des vidéos Anto il fait des vidéos aussi Julien fait des vidéos avec euh, des réglages GoPro un peu blanc Mais il fait des vidéos quand même <rire> <rire> oh. On met un extrait, un extrait ou pas on met là, un extrait Il en, <rire> en trempe il a, envie de, démonter, il a tu, envie de me démonter Tu peux mettre un extrait si tu veux <rire> Allez on met un extrait maintenant <rire> qu'en France, il y a beaucoup trop de voitures. Ah <rire> oh, les écolos, vous êtes où <rire> On peut faire le plan ma vie ici hein. Bon c'est une première journée. Une première journée de merde Parce qu'on sait pas ce qu'on fait Non ça va. T'as écouté ce magnifique moteur électrique c'est tout électronique, enfin bref, ouais, c'est une première journée de tournage, on est un peu dubitatif, excusez-moi j'essaie d'utiliser du langage soutenu T'en penses quoi Antoine Je pense qu'on a 2-3 plans qui sont vraiment stylés de ouf, il y a certaines choses qui ne aident pas, pas. Les appliquer. <rire> Et surtout montre le pneu, il est déjà cuit le pneu, donc on va faire autre chose demain. <rire> il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul pneu. Donc c'est cool. Pourquoi on va s'arrêter là pour aujourd'hui Parce que ça commence à être sombre. Anto, il a la dalle. Julien, la dalle, je pense aussi. On a oui. tous la dalle. On a tout pris des flancs. Non, non, il y a un intrus. Il a pris un éclair au chocolat. en tant que mon terre, la team éclair au chocolat. Ça, c'est parce qu'il aime les... éclairs voilà. au chocolat. <rire> Et moi, j'ai envie de dire juste une chose. Mec je suis tant quand même. Ah je me suis fait un bingo. Oh là là Ah bah ben à mon avis hein. Je peux être honnête Ouais. Il me casse les couilles ce tournage. Si on vous aimez bien ce casque, sinon, qu'est-ce que vous en pensez de ce magnifique casque Là, Julien, qu'est-ce qu'il en pense Il est sale. <rire> non, il est sale pas. Il est pas sale. Il il est, est, vous sale. appelez ça un casque sale Il est juste tacheté. Yeah, tacheté. C est, c est, en plus, de la même couleur, de, ça, ça fait un petit effet sympa. Ouais. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Julien, euh, Julien. Anthony, est-ce que tu aimes bien ton, ce casque Ton casque donc, tu me le donnes, c'est ça <rire> <Un> tu <petit> beau <débo rire> avec <l> T'es <'arture. rire> <rire> content que ton matériel est bien sale maintenant Alors maintenant, on va, on va aller voir un petit peu l'état du matos, les gars. Parce qu'il faut savoir que Romain, ah là voilà, le ro le Ronin et, et j'ai nettoyé le R5 mais le R5 il est dans un état ah ouais ouais bon, encore ça va j'ai pu le nettoyer un petit peu waouh <rire> pas aimé là c'est ça les tournages avec Romain Gendroux yup yop yep et là on va faire quoi comme plan babique ouais voilà deuxième jour de tournage euh, hier c'était assez particulier elle était un peu dans le flou on savait pas trop les plans qu'on faisait là je pense qu'on a deux trois plans qui sont plutôt plutôt pas mal assez cinématique. Euh, à bon à, à, assez tape à l'œil et Romain, il est très très bon. Là, ils sont partis là-bas faire des plans de drone, des plans de coupure. Un peu ce qu'on appelle des plans branlette. Et en parlant de branlette, euh, bah, je vais aller m'en faire une. Hein. Allez <rire> Bon on en est au quel jour de tournage Je m'en rappelle plus Quatrième Non Troisième cinquième. Troisième jour de tournage 20... Non, 24 quatrième 24ème, 24ème ah. jour Non, deux cent... Vous que la grosse barbe... <rire> on n'arrive pas, c'est de la merde Bon là on est au troisième jour de tournage, on n'a pas tout filmé malheureusement parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de tout filmer les mecs et c'est parce qu'on peut... on est trois. Il y en a un qui est au FPV qui est Julien juste derrière la caméra, refait coucou, voilà. Et nous avons Anto, alias Monsieur Focus n'est pas tout le temps au point bien sûr moi <rire> j'ai pas un plan qui n'est pas piqué les amis on m'appelle c'est quoi on m'appelle le Sébastien l'ob de la, la mise au point <rire> montre un peu la moto Julien pour montrer qu'elle est très très propre cette moto elle était neuve à la base hein. elle est dégueulasse un peu ouais on a fait la partie cross quoi on a fait la partie cross <musique> ce qu'on va faire euh, maintenant on va remonter la moto on a vu des belles éoliennes là bas ça peut être vraiment cool les éoliennes on n'a aucune idée de, du plan de fin on ne sait pas ce qu'on va faire et on va y aller en mode freestyle en tout cas tous les plans qu'on a fait hier euh, dans les bois qu'on vous a pas montré avec les bancs petites scène, post café euh... posage de casque, présentation du casque C'est plutôt cool, moi j'ai eu l'occasion de voir, toi t'as regardé son terrain C'est cool, faut faire de la fin et après on va recommencer par le début parce que nous on est très logique. On fait la fin avant de faire le début. <rire> top, top. vraiment top. Eh, L'organisation est au piqué. <rire> bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Tchou Qu'est-ce que hein, tu racontes comme connerie ton terre En fait, Roman nous séquestre et il nous a dit quand, quand, quand, quand vous filmez.. Enfin, faut tu restes faut... deux semaines encore. Tiens, j'ai même pas mon mode. Ferme <rire> <rire> ta gueule. Tais-toi, ferme ta gueule. Mais là, là on est en train de faire du repérage parce que malheureusement on sait pas trop comment on va faire. <criser> Voilà, il pleut oh, mais On attend quoi là en fait Que cette pluie de merde finisse Parce que un drone sous la flotte ça marche pas très bien Et là on a de la pluie mais on a un magnifique écho Oh Stéphane Couchou Voilà Comment t'en penses quoi de cette moto pour la énième fois Je vais vraiment te répondre Franchement avec la plus, per... avec la plus grosse sincérité <rire> euh, en con, faut, que je, de, faut vraiment que je te réponde <rire> ah, Évitons de répondre, on va se faire sans non, non, non, Je vais répondre, je vais répondre, rapproche pas. Euh, C'est une moto intéressante, euh, de très belle finition qui est bridé en A2, hein, je répète euh, et puis je suis en train d'apercevoir que tu as un gros, une grosse trace de doigt sur l'objectif je t'en rajoute une d'ailleurs, tiens hop là, ça fera bien dégueulasse non non non, c'est une bonne moto, c'est une bonne moto, c'est une bonne moto et c'est une bonne moto, et je sais pas quoi dire <rire> il n'y a pas d'argument en fait pour dire que c'est non non, c'est une bonne moto, c'est une bonne moto, ça marche bien, c'est coupleux c'est... je suis un petit peu dégoûté au niveau des pneus que j'ai dessus mais bon après c'est les pneus d'origine, ça accroche pas tellement que ça euh, le bridage de A2, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas top J'aurais aimé une moto qui fonctionne de ouf Mais bon, on fait comme on peut On fait avec les moyens du bord Et puis euh, Anto, vous voyez, il est pas professionnel Parce qu'il a fait sonner son téléphone Voilà, il est pas professionnel ce mec C'est <rire> pas les couilles C'est ah, <rire> pas les couilles Bon, t'es prêt Anto ou pas est-ce que tu es prêt Bah pour filmer Putain il est long Je me fais chier Le tu fais quoi tu as je, une très je pisse et les dernières gouttes <rire> Ouais les mecs Bon J'ai envie de vous parler de quelque chose On est encore en tournage C'est le dernier jour C'est le dernier jour Mais on a été obligé de revenir Sur ce magnifique spot Parce que ce monsieur là Je sais pas si vous le voyez Attendez on va se rapprocher ce monsieur juste ici, raconte ta connerie. Combien nous a coûté ta connerie Vas-y vas-y. euros <rire> Ok, pourquoi nous a coûté 4 balles Parce que j'ai oublié de faire un petit suivi sur Romain Gendreau Donc il nous a manqué un plan, il a fallu qu'on se tape une demi-heure de de route. Ouais, il a fallu qu'on se tape une demi-heure de route pour un plan à la con qui va durer... Attendez, on va lui demander Franchement, il va durer 3 secondes tout péter. T'es fier de toi Franchement, je suis fier parce qu'on en aura une belle vidéo. <rire> Moi je suis trop dégoûté, je suis dégoûté de ouf Donc là on est revenu là, je vous explique le plan, je vous explique vite fait le plan On est revenu là pour faire un jump, en fait il me l'a pris d'un côté mais il a oublié de tourner avec le trépied donc du coup on est revenu là pour qu'il me le refasse bah, de l'autre côté au grand angle de façon à avoir au moins le jump, voilà tout simplement Et je sais pas ce que ça donne cet objectif mais il est plutôt cool euh, Anthos je vais te voler ton objectif Bon, les mecs, c'est une fin de tournage Voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, il a quand même bien travaillé. Je vous spoil un petit peu, je vous montre la scène de fin. Attendez, je vais vous faire le focus, c'est une magnifique éolienne. Oui, on aura une éolienne comme scène de fin. Bon, c'est pas tout à fait la fin de tournage, il va falloir que je revienne en... avec mon drone FPV. D'ailleurs, je vous mets des plans de drone FPV maintenant C'est Pas trop mal, c'est fin de tournage. C'était bien cool. Merci Anto. Merci bah, merci à toi. Ouais, merci d'être venu. Merci de d'avoir que j'ai pu faire le fait que j'ai pu profiter de toi. <rire> non, non, non, je plaisante. Merci beaucoup Anto. Et puis euh, bah, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. C'est plutôt cool ce qu'il fait. Il fait beaucoup d'urbex. D'ailleurs, c'est présent. Dis-nous dis ce que tu fais. Alors, nous on est euh, donc je suis avec mon frère Florian. Donc, ma chaîne YouTube c'est Flo et Anto. On fait de l'urbex et, euh, et on pète beaucoup dans nos vidéos. <rire> Il est monstrueux non il est vraiment monstrueux en urbex c'est vraiment autre chose c'est pas de l'urbex avec une caméra qu'on tient euh, à la main en, en vlog c'est pas du vlog, voilà. c'est cinématique il y a vraiment du cinématique et du vlog aussi entre, entre guillemets ouais, donc je vous invite à aller le voir je vous mettrai tout dans la description et puis euh, je commence à avoir une crampe à ce bras donc c'est toi qui vas tenir la caméra et ben surtout souscrivez à un abonnement <rire> Vous savez quoi vous savez quoi je voulais le faire l'outro mais il va le faire ok bah, si la vidéo vous a plu. Attends, attends, attends, pouvez... non, non, non, mais on faut le faire d'un angle. Attends, ah, ouais, ouais. Si la vidéo elle vous a plu, vous mettez un like, vous vous, vous abonnez. Et quoi d'autre Je sais pas. Boss. Et vous faites un don Tipeee. <rire> non, surtout, si, n'hésitez pas si le, le, ce petit format de vlog vous a plu. J'en referai. Et en plus, j'ai volé son objectif, donc ça sera cool. Allez, à plus. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a Il va me le voler l'objectif, le bâtard. <rire> faut que je lui dise adieu. <rire>